Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai une annonce très très importante à, à vous faire passer. C'est que Builderall est en train de lancer la version 5 de sa plateforme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Builderall, Builderall en fait c'est une plateforme de, format, de, de marketing digital hein, qui regroupe plein d'outils pour permettre, au business, pour permettre aux, aux entrepreneurs de développer leur business sur Internet. Donc c'est des outils de marketing digital. Hein. Donc je peux vous montrer à peu près hein, ce qu'ils ont actuellement et les nouveaux déjà les nouveaux outils qui sont en train de rajouter donc aujourd'hui il y a une quarantaine d'outils hein, euh, que vous avez sur la que, sur la plateforme par exemple le Shita là que vous voyez c'est un outil qui permet de créer un site internet vous pouvez créer un site internet avec vous pouvez créer un tunnel de vente avec euh, vous avez aussi l'auto-répondeur hein. je vous montre juste quelques outils hein. vous avez l'auto-répondeur qui est intégré à la plateforme vous avez, euh, euh, si par exemple, vous voulez faire donc l'autorépondeur pour faire de l'email marketing, si par exemple, vous voulez créer votre email professionnel, vous avez euh, la plateforme vous permet de, de le faire. Hein, du moins, vous avez connecté votre nom de domaine. Donc du coup, il y a plein de choses. Vous pouvez par exemple, vous voulez créer un, votre magazine en ligne, vous pouvez le faire, vous, pouvez, vous voulez faire du traitement, de, de photos, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Euh, Mockup Studio, pour ceux qui savent ce que c'est, donc, aujourd'hui, la plateforme vous, est, euh, vous offre plein, plein, plein de possibilités hein, pour vous faciliter la tâche, pour vous permettre de développer votre activité sur Internet. Donc, à qui est, on va dire, qui, qui est concerné par cette plateforme Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un marketeur, vous êtes une petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez utiliser cette plateforme pour développer votre activité sur Internet. Pourquoi je fais cette annonce C'est parce que, le lancement officiel, hein, c'est à partir de demain. Donc, ce que je vous inviterai à faire, en fait, c'est d'aller sur cette page. Je vous laisserai le lien. C'est le lien, c'est notre lien euh, d'affilié avec, euh, avec la plateforme. Euh, une fois que vous êtes sur la, euh, la page, bien sûr, il y a une vidéo en, en anglais. Pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, ok, allez-y. Hein. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, je vous explique. Euh, tout ce que vous avez à faire, vous mettez votre nom, vous mettez votre, euh, votre adresse email, vous, vous mail euh, vous créez un mot de passe. Pourquoi vous allez faire ça En faisant ça, en fait, vous êtes en train de créer un compte gratuit chez Budroll. Aujourd'hui, ok, je parle aujourd'hui, euh, mercredi, ne dépensez pas un euro sur Budroll. Si vous n'êtes pas encore chez Budroll, n'allez pas, pas acheter le produit Budroll aujourd'hui. Pourquoi Parce que demain, pendant le lancement, ils vont faire une offre de fou. Ok, une offre de folie et vous allez profiter du lancement pour prendre un abonnement chez Budorol etc dans les conditions qui vous expliqueront demain. Moi, j'en sais rien, je sais pas l'offre qu'ils vont faire, je sais juste que ça va être des offres de folie. Donc Créer votre compte aujourd'hui, au fait, une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez ça, va vous, vous serez dirigé sur une autre page qui va vous intégrer dans un qui, où on vous demandera d'intégrer de un groupe WhatsApp. Faites-le parce que vous aurez des informations pour pouvoir euh, accéder au webinaire et aux offres. Donc faites-le, je vous invite vivement à le faire. Et une fois que c'est fait, nous au niveau de l'agence euh, Adobe au fait, ce que nous ce que vous proposons, hein, nous avons déjà des, des cours hein, en ligne, hein, des cours gratuits. Euh, qui vont vous permettre de, de tirer le meilleur euh, de la plateforme. Après ça, hein, ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire, c'est d'aller directement sur euh, notre. Euh notre site web, hein, vous allez sur notre site web et vous allez créer euh, votre compte aussi hein, pour, pour, pour profiter en même temps pour le faire. Vous créez votre euh, votre compte de formation gratuite, d'accord Vous allez là, hein, quelque part par là. Je commence ma formation, vous cliquez dessus et vous se redirigez sur une page là comme ça. Vous créez votre compte de formation gratuite de manière à ce que vous ayez toutes les informations. Vous aurez une formation qui vous permettra en fait de pouvoir utiliser pleinement la plateforme, de tirer hein, le meilleur de la, de la plateforme. Et si vous avez des questions par rapport à la plateforme, euh, des outils, comment les utiliser, des choses que vous voulez faire, mais vous ne savez pas trop, pas de souci, vous nous envoyez un message, nous, on est là pour vous aider. Voilà l'annonce que je voulais vous faire aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous laisse le lien dans, dans la description hein, de... de de, de cette vidéo. Ok, je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, le lancement, c'est demain jeudi 26. Ok, demain jeudi 26. À partir de jeudi 26, vous avez accès, vous aurez les offres. Donc pour cela, il faut que vous vous inscriviez d'abord ici. Ok, ciao, ciao.